Bon, à la base, cette vidéo devait sortir pour Halloween. Mais vraisemblablement, c'est un échec. J'espère cependant que l'épisode vous plaira. Bon visionnage. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle rubrique des étranges cocktails. Dans cette émission, nous allons inventer, revisiter et reproduire des cocktails curieux, surprenants, et étrange, Mais pas que. Nous allons également traiter de sujets qui se rapprochent de près ou de loin au monde des cocktails. Donc pour ce premier épisode et en cette période d'Halloween, je vous ai préparé une petite merveille que voici. Pour commencer, je vais vous expliquer d'où vient cette inspiration et comment j'en suis arrivé là. Bon, il y a un bon moment, je suis tombé sur des photos de Bloody Mary, garnies de tapas et de fritures. Pour rappel, un Bloody Mary est un cocktail salé à base de jus de tomate, de citron, de vodka et d'épices. Ce qui est déjà une curiosité culinaire en soi, mais bon, il n'existe aucune règle qui dit qu'un cocktail se doit d'être obligatoirement sucré. Car un cocktail, ça se fait comme on l'aime. Cependant, récemment, je suis retombé sur ces images et en poussant mes recherches, j'ai découvert qu'il existait une recette de Blodimeri à l'encre de sèche. Ce cocktail était en réalité une revisite d'un Blodis César, qui a la même base que le Blodimeri, mais amélioré avec du bouillon de coquillage ou de poisson dans ce cas précis. Plus, bien évidemment, de l'encre de sèche et un tentacule. Oui, en effet, on dit bien un tentacule. Et croyez-moi, j'en suis le premier surpris. Bon, Quoique, il semblerait qu'on puisse dire une tentacule tout de même. Mais bon, la langue française… Pff. Trouvant le look incroyable, j'ai voulu reproduire ce visuel pour vous. Mais bien évidemment, avec une recette qui me correspond bien plus. D'ailleurs, sans plus attendre, la voici. Petite parenthèse, les tentacules marinées utilisés dans le cocktail sont faites maison, et elles sont préalablement blanchies dans de l'eau claire avant d'être mises à macérer dans une marinade composée de vinaigre blanc, d'eau, de sucre, de sauce soja salée, d'ail, de gingembre et de carottes crues pendant environ deux jours. Mais bien évidemment, des tentacules marinées entières ou en morceaux trouvés dans le commerce peuvent parfaitement faire l'affaire. Voilà, c'était tout, nous pouvons donc fermer la parenthèse. Pour commencer, nous allons faire la décoration des verres. Pour ça, prenez un petit citron vert, incisez-le légèrement et faites le rebord du verre là où vous avez incisé. Ensuite, nous allons faire un petit décor dans un mélange de sel de céleri, du poivre 5B et un mélange d'épices un peu hot. Très important, ne remuez pas euh, les épices, sinon euh, ça va s'agglomérer sur les bords et on veut qu'il y en ait un peu partout dans le récipient, comme ceci. Voilà. Ensuite, on prend le verre, on le retourne comme pour les cocktails avec le sucre et on le roule dedans. Pour enlever l'excédent, on tapote. On fait la même chose avec le deuxième. Et voilà. Maintenant, passons à la réalisation du cocktail. Pour cela, bien évidemment, il vous faut un shaker, des glaçons, trois suffiront. Ensuite, la recette est très simple, c'est quasiment du temps pour temps pour tout. Commençons par 2 centilitres de rhum. Pour les gourmands, un dernier. 2 centilitres de sirop de canne, 2 gouttes de tabasco, Deux quartiers de citron vert légèrement pressé, pour rehausser le goût un tout petit peu de sel de céleri, voilà. 2 centilitres de jus de citron vert, ça ça, ça. environ 1 g d'encre de sèche, ça sent les couilles... Et bien évidemment, 2 centilitres de purée de tomate. J'utilise de la purée de tomate plutôt que du jus de tomate parce que j'aime l'épaisseur que cela va apporter au cocktail. Une fois que nous avons tous les ingrédients dedans, bien évidemment, nous allons checker l'ensemble. Et sans oublier, la petite décoration qui a de la gueule. Et voici le Bloody Kraken. Concernant le goût, c'est un cocktail doux et épicé, où le sucre, le citron vert et le rhum vanillé dominent. Bref. C'est un shooter peu alcoolisé qui réveille les papilles gustatives, idéal en toute occasion pour surprendre ses convives. Pour la dégustation, moi, je vous conseille de commencer par euh, grignoter la tentacule. Si vous l'avez fait mariner, bien évidemment, ce sera, ce sera un peu plus intéressant. Ça va vous vous ouvrir euh, le palais pour la dégustation, si c'est pas mariné c'est pas très très grave, mais bien sûr, c'est plus intéressant. Et ensuite, le cocktail se boit en shot, donc comme un shot Q sec. Mais là, pour la dégustation, je vais le boire en plusieurs gorgées, et pour ceux qui veulent déguster ce cocktail, buvez-le également en plusieurs gorgées. Pour essayer de, de trouver euh, et de ressentir tous les arômes qu'il pourrait y avoir. Il y a tout de même un équilibre très intéressant entre l'acidité présente, la sucrosité, et le sel de céleri. La purée de tomate, quant à elle, n'apporte pas tellement de goût. Mais c'est la texture et le liant qu'elle apporte au cocktail qui est appréciable. J'ai même envie de dire qu'elle harmonise le tout. Pour l'encre de sèche, pas d'inquiétude. Pour ainsi dire, la saveur est quasi inexistante. On sent peut-être un peu l'encre de sèche, mais euh, franchement, elle est, elle est très dure à définir. Elle apporte ce petit peps indéfinissable. Comme le tabasco qui se ressent pas vraiment, mais ça vient relever en fait. C'est un cocktail qui vient titiller la bouche. C'est ça qui est sympa. C'est un cocktail qui. qui réveille le palais, quoi, qui dit oh, on va s'amuser. Bonne dégustation. Bon, voilà mon petit cadeau d'Halloween pour vous. J'espère qu'il vous pliera. Qu'il vous pliera <rire> D'ici là, portez-vous bien. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode, la grosse bise, et puis bah.. Q euh, sec hein